Aujourd'hui le 7 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Selon des informations confirmées, à la suite d'une frappe au sol d'armes de haute précision sur un entrepôt de missiles et d'armes d'artillerie dans l'un des ateliers de l'usine métallurgique d'ArcelorMittal dans la ville de Crivois. Rogue, plus de 70 missiles du multiplimeur Lance roquettes de lanceurs MLRS ont été détruits. Quatre autres installations de ce type ont été gravement endommagées. Dans la direction Kranolimansky, les troupes russes continuent de mener des opérations offensives, au cours desquelles elles ont pris des lignes et des positions plus avantageuses. Plus de 130 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et une voiture ont été détruits par des tirs d'artillerie russes, des assauts et des frappes aériennes de l'armée en une journée. Dans la direction de Kupiansk, tirs d'artillerie préventifs, frappes aériennes et systèmes de lance-flammes lourds sur des accumulations de main dœuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies d'Olsanma, Kislovka. Brestovoie de la région de Kharkov et Novozlovskoye de la République Populaire de Lugansk déjouaient les tentatives ennemies d'attaquer les positions des troupes russes. Jusqu'à 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie mon livre, deux supports d'artillerie automoteurs de s et trois véhicules ont été détruits. La direction de Donetsk, les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer dans les zones des colonies de Persetravia, Kurdiomovka, Klishivka et Mayorsk de la République Populaire de Donetsk ont été contrecarrées. Dans la journée, plus de 40 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de combat et une camionnette ont été détruits dans cette direction. La direction sud-donetsk, l'ennemi a tenté en vain de restaurer la position perdue dans les zones des colonies de Novomayorskoï, Vladimirovka et Novopol de la République Populaire de Donetsk. Les tirs d'artillerie et les actions décisives des troupes russes ont ramené les unités des forces armées ukrainiennes à leur position d'origine. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et quatre véhicules Opérationnel tactique et militaires, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu 79 unités d'artillerie en position de tir, la main-d'œuvre et l'équipement militaire dans 183 districts. La zone du village de Barovskoye, région de Kharkiv, le point de déploiement temporaire d'une unité de mercenaires étrangers a été touché. Dans les zones des colonies de Stupojki en République populaire de Donetsk et de Zlenigé dans la région de Kharkiv, deux stations radars de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites. À la suite d'une attaque contre un point de récupération d'équipements militaire près de la colonie de Melotaranovka dans la République Populaire de Donetsk. Un lance-roquettes multiple IMAR 48 roquettes pour celui-ci ont été détruits. Une station radar du système de missiles anti s S-300A a été détruite près du village de Barvankovo, dans la région de Kharkiv. Dans la zone de la colonie d'Orokov, dans la région de Zaporozhye, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région du village d'Artmovka, dans la République populaire de Donetsk, ont abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne en l'air. Cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit quatre véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Poltava, Novovodianois, Novokranianka de la République populaire de Lugansk et Ambarnois de la région de Kharkiv. Outre, quatre rocaines des systèmes de lancement multiplimar, Aldé et Huragan ont été interceptés dans les zones des colonies d'Olkovetka, région de Kharkiv, Pervomesk, Frunze, République Populaire de Lugansk et Volnovaca, République Populaire de Donetsk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 341 avions, 180 hélicoptères, 2638 véhicules aériens sans pilote. 392 systèmes de missiles antiaériens, 7020 chars et autres véhicules blindés de combat, 913 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3664 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7498 unités de véhicules militaires spéciaux.